On aura tous fait à tous. J'ai vu un tracteur qui sortait un bateau de la mer. Le bateau a été mis en calcès. Et pour faire son entretien, il faut enlever les algues et les coquillages qui collent à la coque du bateau. C'est un bateau de plaisir.